La, la vie, vous... nous... ou pas de numéro oui, de Ça c'est que vous ne pas passer dans pas la rue et puis dit que dit que vous avez dit que dit dit mais ça ne passe pas si combien là Et moi, je ne parle pas de ça. Si je de je ne pas bonjour bonsoir tout le monde qui t'aime me dire sur si à connecté ou sur Sofia TV 83 raison et information c'est moment pour me présenter le principal point qui va faire essentiel dans module information ça pour journée aujourd'hui là jour. trois sénateurs dans le pays mais critiqué comme une ak lot qui ta gaimé yo trempé dans affaire gang voler à ça qui mal et c'est ça peuple haïtien a pas traverser journée à la et nouvelle ça déjà répandu dans tout pays grâce à Delva pour connaître Cassie, Zamio, André Michel. Nous yo un gros problème pour côté parler. Le commissariat de sécurité Nations Unies débloquer une quantité de pour Mais qui bien fort. pap ou ti pap desan, -si Canada expliqué, il pratiquement 32 ans depuis après y a Haïti dans formation policière Pour qui ça, je ne à pas nous policier qui nou la France, États-Unis, pour même qui implantait gang dans le pays d'Haïti. Voyez Madame la Lune aller et bien remplacer une autre fois encore par un nouveau ambassadeur. Et ces mêmes traces la suivent. Un yé pap fait. pays a toujours à Nakatouboumbe. Police nationale là, en parlant de de Dehauser, qui s'est pas de voir institution ça, présenter un bilan spécial dans les affaires, quantité, opération. Ils mener dans pays Et puis tout profiter, montrer uniforme police là, qui changeait surtout Bim Akswat, qui gagnait nouveau uniforme. Mesdames, Messieurs, un pilote point pour le faire essentiel. La nouvelle, je j'ai le dit à la boustadion déjà n'a Pas prêté seulement sous bandit, mais la passé prête en sénateur, sénateurs, à députés nega à et déjà, il y a Canada avec les États-Unis très fort dans sa capacité dans le pays d'Haïti. Nous sommes sur TV 83, Réseau Information. Continuez faites confiance. Abonnez-vous ensemble avec Tout détail, c'est sous Chanel Sa. Antonio, cher ami, il a tout Ces quatre premiers mouns, présentement, ont des microbes, et même des microbes, dans n'a pays. C'est André Michel qui peut faire le pété. PT. Nous t'avons dit, maman André Michel mouri. Moi, excusez-moi. Maman André Michel mouri. Je ne suis même capable de dire rien pour maman André Michel. Mais comme c'est 20 maman pas de bon qui l'a André Michel, ce n'est pas maman qui peut te mourir. Comme votre maman, l'a gagné, ils peuvent te manger. Ils peuvent te manger. Ils peuvent te faire pour le microbe ça. Ils peuvent ça. J'ai pas plus maman qui peut te mourir. C'est André Michel qui peut faire le microbe Ce n'est pas maman qui peut mourir. Ce n'est pas la maman pour nous taouer. C'est n'est pas la maman de Michel pour nous taouer aujourd'hui. Jodian là, c'était C'est c'est groupe Mounsayo, c'est yo. Pour nous taouer, qui a mouru dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas maman. Parce que maman, même, qui doit te jouer ou vieux vagabond. Et puis, vieux vagabond, elle a un microbe. Et même, les petit microbe dans Elle a un petit microbe dans le pays. Elle a un dans le pays. Mais c'est lui-même. C'est lui-même qui peut enlevé. C'est lui-même qui nous a parlé. Oui, en deux pays. C'est Mounsayo. Il y a quatre personnes qui sont là, mesdames, messieurs. André Michel Nenel Kassi. Antonio Cherami, il y a dit. C'est quatre premiers personnes présentement. C'est quatre. Je ne dis pas qu'il l'autre encore, non? Attention, oui. Parce que c'est une victoire profane. Il y a plusieurs autres encore. Il y a plusieurs autres encore. Il y a Victor Poufan et l'autre chanteur là. Bon, nous ne pouvons même pas parler de Michel Martelly, parce que Michel Martelly lui-même, nous presque fini de faire, faire ça, parce que ça est presque mourir lui-même. Mou, je dis, moi, il que le peuple prenne conscience des choses qui peuvent arriver dans deux pays là. Il y a des nègres qui ne même pas capables de Marron, Même acheter, ils ne peuvent pas capables de sortir de l'eau pour acheter un rien en deux pays là. Ça nous garantit, Oli. Ou pas le temps de, Nous pas le temps de. Les gens qui ont alimenté les gens qui ont qui que maintenant ils sont capables de retourner et de parler avec peuple peuple encore, menti. Les gens qui ont été géniaux, dit qu'ils pas mourir avec eux. Ils ne pas mourir avec eux. Il y a des mouvements qui ne peuvent pas là Rétez pour nous attendre. Mais les gens qui ont même nous nous faisons pression sur l'international. Etats-Unis chaud en moment. Parce que ont perdu le contrôle à Haïti. Etats-Unis chaud en moment. C'est peut-être un que de des populations haïtiennes. C'est camper Goumelier. Parce que présentement là, Etats-Unis chaud. Parce que si Soussou était gen contrôle là, ils ont vu perdu le contrôle là. Ils ont vu le contrôle du pays d'Haïti. Parce que ça a fait là, ils n'ont pas eu contrôle. Le peuple a décidé de camper. Et nous-mêmes, nous voulons camper encore plus raide. Nous voulons montrer encore plus raide. C'est parce que nous sommes dans l'international. Nous-mêmes, nous voulons faire une bataille psychologique, une bataille mentale avec l'international. Et nous demandons aux peuples là, en Haïti de faire bataille manchette là. Parce que Jean-Jacques Dessalines te dit, il y a gens qui veulent retourner nous en bas blanc. y gens qui veulent retourner nous dans l'esclavage. Nous ça exploser. nous gens, ça décapiter. Les gens, ça détruire. Nexayouk devant nous. Yo ta bataille pour yo tourner nous, la saké que nous la. Nexayou noue qui devant nous la. Yo fait et défait pour pou nous tourner nous en bas blanc yo. Yo fait pour yo toune nous en bas pauvreté. An. Yo fait pour yo nous. La tribulation que nous est aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous haïtiennes. de population haïtienne pas de pitié pour yo. Nous demandons de peuples. Pitié pour vous Présentement, c'est en mettre de Ariel Henry à mettre de l'international là. Parce que vous connaît, c'est yon qui te mette Ariel Henry avec un petit tweet. Pour capable puisse venir, un cerveau nous, l'esprit nous, le même mouvement côté que c'est pour décider pour nous. Maintenant, nous disons que c'est ça nous ne pouvons pas prendre ça encore, nous ne pouvons pas accepter ça encore, nous ne pas habiter avec ça encore. Les gens yo ont échoué devant nous, mais c'est eux qui a mis de monde. C'est kap mette moun. Seyon kap mette moun. Jodi a nou mande population haïtienne. Leve kapi. Nou mande que peuple haïtien pe pe pe pe que peuple haïtien les pe pe pe pe pe pe pe même pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe nous sommes pe pe pe pe pe pe de pe pe pe quand un petit jeune a décidé de faire ça au Vlei, Jean au Maintenant nous même tout, nous allons camper. Pire d'encore. Nous parlons camper. là internationale là pour faire comprendre toute ça qui a passé. Présentement nous voulons un peuple. C'est peuple pour rentrer dans ça yo. C'est peuple pour vivre kaine ça et nous garantissons, nous mesdames messieurs. Nous garantissons. nous. Retez nous parlons bagaille. En nous en en nous river la vidéo yo. Nous ne les bottes, nous ne secteur les secteurs privés, les secteurs commerciales. Nous, descendent descendons l'argent mm. américain. moi. Vous nous descendons. Pour lui la descendre. Après ça, pas de campé, bois calé, il va descendre, bois calé, il va descendre, bois calé, Si il va descendre, bois calé, piré. Je en camp, donc couper tes Et calé, quoi, fait là. Nous, voulons, qui moi, je nous, la couper nous, nous, qui des nous, couper couper nous, nous, qui nous, nous, nous, nous, nous, nous, et ça fait la petite commissaire, gouvernement, cap vous avez Voyez, vous vous avez là vous parce que vous avez parce que vous vous voyez par vous vous nous vous pour entrer dans le département dit, venir la dit, vous descendre, vous descendre, si vous vous vous que vous je suis marché pour je nous, un seul monde qui est secteur Et je dis à la, ça, c'est un grenadier à vous ne pouvez pas m'expliquer que c'est le Canada, les États-Unis, la France, c'est eux-mêmes qui choisissent de vagabonds de mettre le pouvoir à nous, de sans-cœur, sans avis, mettre le pouvoir à des de restant de poubelles mettre le pouvoir à nous, on ne profite pas de diriger le pays. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Mais quand a avez la nouvelle pour les gens qui ne pa comprennent pas, a avez la nouvelle comme quoi les haïtiens yo a pareil. Je dis à vous ça, la Nouvelle Canada. Vous avez regarder ça, la Nouvelle Canada. Ou même qui ne peut pas coûter les là. Quand so, on n'a pas dit, oui, amis mon pays n'a pas bon vrai. Au pays a fini. on même pas par l'Aïti. Pendant que vous ne savez pas que c'est eux même qui alimentent là. Vous ne savez pas que c'est Canada qui alimente ça qui a fait en Haïti. Hein. C'est quoi groupe qui fait en Canada qui mette tout ça qui passé en Haïti. Vous ne savez pas jamais expliquer ça. C'est peut-être que vous demandez de nous bloquer la rue Canada. Faut que nous bloquer nous disons, c'est que vous avez alimenté les bandits. C'est que qui a créé les pays. C'est que qui a décidé de mettre les gens dans la tête. Nous disons, non Alors, quand vous avez fait ça. alors quand vous avez fait ça. c'est ça oui. Quand vous avez fait la vie de Canada, les pays n'est pas bon. C'est un pays qui mange, un pays qui a boule. Mais vous n'avez pas dit dans le concept que les pays ont a Que Ce sont des bandits qui ont fait la qui est alimenté par le Canada, par les États-Unis, par la France. Dernier compte, y qui est rentré et pas en Ukraine, parlé. Dernier dernier gros le dernier compte, le dernier compte, le dernier Qui bon qui compte, le à compte, Qui est compte, le dernier compte, le le dernier compte, le dernier compte, le dernier compte, le dernier Qui est dernier compte, le dernier balles le dernier compte, qui pour y qui possible, pour ce pour la Russie, ils ont fait à Haïti. y dit, c'était yon Est-ce que ont pris Non. C'est ce que nous avons fait. Vous vous Parce que jeunes ne dit y pas de balle encore. Je vous, vous dit y pas encore. c'est ça que nous voulons mener. Nous le gouvernement du Canada. Nous avons les gens qui vivent dans le Canada. Tout ce qui passe en Haïti, c'est le Canada qui fait. Tout ça qui passe en Haïti, c'est les États-Unis qui ont fait. C'est la France qui est coupable. C'est le Canada qui est coupable. C'est les États-Unis qui coupables. Je dis à il faut là pour nous dire c'est les coupable. C'est les gens qui C'est les gens qui C'est les gens qui sont Nous ne pas Nous, paysans, nous ne sommes pas marchés. la police ne peut pas faire rien. Mais quand nous sommes au Canada, ça fait 30 ans que nous avec la police en Haïti. Est-ce que vous avez un problème Je dis c'est peut-être ça nous avons une bataille. Yo la police haïtienne ne fait rien. Et Canada Canada, ça fait 30 ans. La travaille avec la police en Haïti. Tout l'argent qui a dépensé, il a dépensé Là derrière la police en Haïti. trouvez moi mesdames et messieurs. Est-ce que nous comprenons Est-ce que nous comprenons la réalité hein? Comment il y a passé dans la bêtise Il y a passé dans la bêtise. Nous ça de 30 ans. Le pays ne fonctionne pas. La police n'arrive pas à faire le travail. Mais OK ou même ou là ou avez kouté belle français la bouche raciste sa yo 30 ans n'a aide la police 30 ans Vous avez former la police ou konn sa pi belle là yo pa di yo aide la police non y'a voye moun al former la police là y'a paye moun al former la police non. 30 ans ça fait 30 ans oui y'a former la police en Haïti avez aide la police en Haïti yo di la police n'est pas capable. Mais mes amis, 30 ans vous avez dit, ou pas eu 30 ans vous avez voir ou pas vous avez échoué? Ou pas vous n'avez pas nous Ou même aujourd'hui, est-ce qu'on vous pas d'accepter pour que vous venez de dans la figure nous encore? Ce n'est pas qu'on peut bloquer la kayot tout? Ce n'est pas qu'on peut dire, nous pas mentir? Tu n'as pas Nous Nous n'avez pas mentir? Nous avons débloqué 150 millions de dollars pour nous voir la police. Parce que nous avons 150 millions de dollars, nous même nous, même encore encore des policiers qui sont à la retraite ici. Nous en Haïti, à la plage, à coucher avec des jeunes garçons, à coucher avec des jeunes filles. pas faire rien dans l'institution de la police. Mais nous avons dit que ça fait 30 ans que nous avons aidé la police, ça fait 30 ans que nous avons travaillé avec la police, ça fait 30 ans que nous avons en Haïti pour la police. Regardez les policier qui en Haïti. Gardez la situation de la police, nous ne pouvons pas. Mais comme ça, ça ne peut pas. Est-ce que nous sommes capables de prendre ça dans la main Est-ce que nous sommes capables de rentrer dans la menti Je dis je la lama de côté, mes amis, si nous ne sommes pas capables de faire ça en Haïti, nous sommes capables de faire ça. Si nous ne sommes pas capables de faire la bataille pour le changement, nous continuons à faire la menti Nous ne pouvons pas dire que... Des sebas, c'est car il y a qu'à prendre le qui rentrer dans le dossier interne pays nous non. pas dit que yo un ambassadeur imbécile, un ambassadeur raciste pris un bouche yo, langue dans le problème là, le pays qui caillou, le problème, la la situation pays qui pays à la sens Vous là pas dit. Et c'est peut-être ça que nous nous dit que Sébastien carrière, un personnel non grata en Haïti. Faut que le groupe est tomber nous retirons ça de pays. Parce que c'est menti à ben nous. Je dis nous ne pouvons pas menti encore. L'arrivée pour nous suspendre mois nous menti dans les blancs. Nous ne pouvons pas aider. Nous ne pouvons pas faire rien pour nous. C'est grimace seulement. Et puis après ça, il a parlé dans les oreilles. Le pays n'est pas bon. Il y a des problèmes. Le problème de... Un pays a fait 30 ans. Aider. 30 ans pour que la technologie a tellement en a... a... flèche. 30 ans pour nous pour nous qu'il y des médias comme ça dans la tête de l'État. Pour nous qu'il des criminels dans la tête de l'État. Pour nous qu'il y des corrompus dans la tête de l'État. Pour nous qu'il bueno, des nègres qui chita avec des bandits qui alimentent les al bandits, par les des bandits dans la tête de l'État. Pour nous qu'il des nègres qui sont bandits qui mettent dans la tête de l'État. Ces bandits qui tuent les gens pour nous. nous pour nous même pour nous installer dans la tête de pays. Après, ça pour nous venir dire que le pays va pas fonctionner. Qu'est-ce nous nous, jeune Ariel Qui est-ce qui met Ariel C'est par les quoi, groupe fondé au Canada qui est-ce qui a fait à sécurité Ce n'est pas même la police là La police qui a aidé que nous dépenser des procédés. Qui est-ce à l'arrière-sécurité Ce n'est pas un assassin lié Comment nous faisons dînons des pays pour nous mettre en tête criminelle qui se pose dans la prison dans notre tête au pays Mais nous même nous disons que ça change. changé. Et c'est même les gens qui sont... Vous n'êtes C'est même les gens qui tout du que pays a pas marché c'est même eux même qui mettent un groupe bandit la tête pays et c'est l'autre groupe bandit qui mette mettait monde c'est eux qui a avec eux en pays par contre nous sommes grands si nous voulons comprendre nous comprenons le canada la france états-unis et corée pendant que le du pays a pas fonctionné et qui est-ce qui a dit en Haïti? Et qui est-ce qui met bandi bandit? C'est Ariel. Qui est-ce qui tue moun pour Ariel? Pour que Ariel capable de te payant? C'est bandi bandit. Trouve-moi l'erreur, mesdames et messieurs. Est-ce que je dis là, nous sommes capables de faire là? Qui est-ce qui installe Ariel? Qui est qui a André Michel pouvoir? Qui, ne qui mette est qui mettait moun ça dans tes pays? Et pas même jeune jeunes qui était le fantôme 609? Et pas même Jean Sayo Qui t'a crasé brisé sous président Jovenel Moïse? Mais qui est-ce qui élimine le président Jovenel Moïse? C'est pas même Gênesayo? Kounia là, qui est-ce qui mette Ariel maintenant? C'est pas même Jean Sayo. Qui est-ce après l'avoir président Jovenel Moïse qui installe -ce Ariel? C'est pas le corps groupe? C'est pas Mme Lalim, Binu, l'ONU? Je dis à est nécessaire pour que vous comprenne ça. Je crois qu'elle, est nécessaire pour faire comprendre. C'est la bataille la belle, oui. Nous sommes pas d'accord pour le Canada pour créer dans nous encore. Parce que c'est eux qui a installé Ariel. Mais les gens qui sont tué les gens qui le pays, ce n'est pas frustration parce qu'Ariel n'a pas de faire ça. C'est Ariel qui mette les C'est international. C'est un des gens Toutes les gens qui ont sorti au Canada, euh, toutes les gens qui ont aux états unis alimentés par le Canada, alimenté par la France, par des ambassadeurs corrompus qui peuvent penser que ça t'a privé là. Je vais rejoindre Yves Juste. Yves juste, comment y est Bonsoir, PDG de Stadion, bonsoir, madame Sarah, quatre chez nous à distance et bonsoir avec chaque fidèle auditeur, auditrice. Si madame la en Haïti, je veux aller. je ne le pas, Isabelle, c'est comme quoi que Madame la Limna, c'est changer le changer non, mais même visage, toujours été, même recommandation contre fait, toujours été. Eh bien, jeudi, mercredi 26 avril là, Conseil de sécurité, Nations Unies réunis, et l'autre fois en plus, jour mercredi 26 avril 2023, sous situation pays d'Haïti dans l'occasion 9311 e CS Conseil de sécurité la. Dossier insécurité, pays d'Haïti, c'est dans tout débat. Yo. Après plusieurs états débats, le Conseil de sécurité n'a pas arrivé adopter aucune okay, résolution sous situation Haïti. Représentante spéciale, secrétaire générale, Nations Unies en Haïti, Marie-Isabelle Salvador, qui te prend la parole, n'a occasion, yo. rappeler pays membres, Nations Unies, yo. nécessité. Pour une intervention militaire en urgence en Haïti, à cause de violence groupe AMEO, CEPINIO souhaité Nations Unies accompagner la police là pour combattre le phénomène insécurité. Donc côté, parle, ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, Jean-Victor Généus, présente un tableau sobre sous situation d'insécurité. Côté de expliquer, 98% sont dans le pays, Abstudie, violence, groupe group Neg Agamio. Pendant ça, il sa a des efforts policiers nationaux a fait pour rétablir la paix et la sécurité, malgré le marqué noyer. L'US a fait un pays d'Haïti. Jean-Victor Généruse, fait qu'on est groupe AMEO, a devenu puissant chaque jour. Pendant ce été la communauté internationale a fait, agit rapide pour aider le gouvernement à résoudre le problème. -là. Ça veut dire, Marie-Isabelle Salvador, qui est chef d'État en Haïti, ni Jean-Victor Généus, qui est ministre Affaires étrangères, gouvernement Ariel Henry, l'aide en faveur pour gagner un débattement militaire soutenu par Haïtiens, pour le fois encore, parce que le ministre Affaires étrangères, pays d'Haïti, dit clairement que c'est seulement un débattement militaire qui est capable d'aider le gouvernement à combattre l'insécurité dans le pays. La continuité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dans le discours du ministre des Affaires étrangères de la République Dominicaine, qui fait Roberto Alvarez, qui a participé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, montrer que l'idée a tout inquiétude sur la situation et sécurité qui y est en Haïtien. Il dit qu'il représente une menace pour la région. Ambassadeur Alvarez posé t'es en pour demander raison qui fait la communauté internationale a refusé d'intervenir en Haïti malgré que la population lui-même a souffert amènement de bandits en pays d'Haïti. Direction générale, police nationale d'Haïti, rencontré avec la presse, matin mercredi 26 avril, là, dans l'idée pour capable présenter puis la opération, la police l'a réalisée dans la date 24 à 25 avril qui se passait là, dans la région métropolitaine. Le commissaire divisionnaire, Gary Dehausier, fait qu'on est, en total 25 opérations qui réalisées dans la région métropolitaine. 6 opérations, 7 parcours, 9 débuts et puis 6 dans le village Théodate. Pendant 25 opérations, il y a e, 3 policiers qui victiment. 4 pistolets, calibre 9 mm, récupérés. 35 téléphones portables, récupérés. Plusieurs centaines de cartouches, différents calibres, récupérés par agents policiers. Par les cartouches qui récupèrent. Nous avons une cartouche 5.56, cartouche 5.62, cartouches, cartouches, cartouches 12. Même, chagères, calibre 12, plus 4 mémoires, récupérés. Divers chargés, différents calibres d'âme, récupérés. Plusieurs clés machines saisie par la police et la triée. C'était occasion pour Gary Rosier annoncer à la nation que uniforme, agent unité, police, soit signé, c'est qu'on utilisait, il a changé, il a fait pour être, mesure, capable de plus de sécurité dans le pays d'Haïti. un nouveau uniforme, agent, soit signé, apporté, c'est un verre de livre qui est dans la donne. Nation, commissaire divisionnaire. Osez, demander à la population pour contrôler les zones, de ne pas reconnaître les individus dans les zone, se de poser une questions, si tout le monde est placable, de répondre aux questions, de le commissariat qui est tout prêt.